on va voir ça aujourd'hui en deux points. On va voir le premier point d'un point de vue plus théorique et deux d'un point de vue pratique et on va mettre en application. Donc souvent on se dit Mais attends, est-ce que la visualisation c'est vraiment efficace euh, Est-ce que ça sert d'en faire ou ça sert pas du tout d'en faire Et là, c'est là où c'est vraiment important déjà dans un premier temps de comprendre comment le, fo le cerveau fonctionne. Nous on traite la réalité à l'extérieur en permanence. Et en fonction de ça, eh bien, on va avoir différentes fréquences d'ondes qui vont arriver. Et par nos, nos sens, que ce soit le toucher, l'ouïe, l'audition, euh, bah même le goût et l'odorat, on va se créer une réalité à partir de ça et on va se dire « Ah bah tiens, la réalité, elle est comme ça. » Mais tout ça, c'est traité euh, par le cerveau et le cerveau est dans la boîte crânienne. Et dans la boîte crânienne, il fait noir. Donc c'est quand même intéressant de se dire « Tiens, mais là, je vois des couleurs à l'extérieur. » Alors que tout ça, ce ne sont que des interprétations traitées à l'arrière du cerveau. En fonction de ça, par exemple, l'audition, c'est juste des, des, de la fréquence vibratoire de l'air. Et en fonction de ça, mon cerveau va dire, ah tiens, ça c'est un A, ça c'est un O, ça c'est un B. et Mais c'est juste en fait de la vibration. Quand on comprend ça, ça permet quoi Ça permet de, de se dire que bah, cette partie-là, en permanence, en fonction des stimuli extérieurs, notre cerveau va nous amener une image de la réalité. Et on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut également se servir de l'imagination pour amener au cerveau à se diriger vers une réalité. Par exemple, lorsque vous rêvez, eh bien des fois, euh, peut être que ça vous est déjà arrivé, vous bougez dans la nuit ou alors vous vous réveillez et vous avez eu peur parce que vous avez vu un serpent passer. Par exemple, et là, waouh, et vous étiez vraiment en train de croire au rêve à l'instant donné. Vrai ou faux OK, donc c'est plutôt vrai. Donc, le cerveau, lui, il n'a aucune conscience de ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais par rapport à, à comment il imagine les choses, il va nous donner une réalité quand vous comprenez ça, ça vous permet de, de comprendre que euh, bah, vous allez pouvoir utiliser le cerveau pour pouvoir vous formater et justement bah, de prévoir l'avenir en quelque sorte afin d'aller plus vite pour apprendre de manière imaginative avant que ce soit réel. Prenons l'exemple. En général, quand on est un être humain, il apprend de deux manières. Il apprend de manière inductive et d'une manière déductive. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'un enfant, en général, un enfant dans la jeune enfance, la manière qu'il a d'apprendre, c'est par imitation. imitation de ses parents, de ses amis. Et en fait, en voyant les comportements, il va imiter les choses. Et donc, il va apprendre comme ça. Puis ensuite, quand on arrive à l'école, on va avoir tendance à oublier cette partie euh, inductive pour basculer sur une partie déductive. La partie déductive, c'est quoi C'est bah tiens si tu veux faire un beau geste par exemple alors c'est important que tu mettes ton bras de cette manière que tu prennes ta respiration que tu souffles ici donc on va vraiment découper les choses donc on a la manière déductive et la manière inductive et sauf qu'on va avoir tendance à oublier que le cerveau apprend très très bien de la manière inductive quand on prend ça quand on comprend ça on va se servir de la visualisation pour aller euh, apprendre de manière induite et pour induire au cerveau des schémas de pensée. Ok, donc maintenant on va faire un exercice. Prenons un exercice, là je vais vous demander de vous mettre bien droit, la colonne vertébrale bien droite. Ok, prenez une bonne inspiration et sur l'expiration, bah, vous fermez les yeux. Ok, fermez les yeux. Voilà. Centrez-vous simplement sur l'air qui entre et qui sort. Ok, et là maintenant. Imaginez que vous êtes simplement sur un siège de cinéma, par exemple. Et en face de votre écran, vous mettez l'écran du cinéma, qui est peut-être encore éteint. Et vous l'allumez, s'il n'était pas déjà allumé. Et laissez-vous apparaître une image de vous. À faire votre sport. Dans votre sport. Voilà, et commencez simplement de l'extérieur. Donc là, ça, ça s'appelle un travail en dissocié. Commencez de l'extérieur à faire les beaux gestes, prendre la bonne posture, même la bonne manière de penser. Voilà, et prenez tout votre temps pour ajuster de l'extérieur, le geste, les sensations. Et là, vous êtes là dans, le, dans, le, dans ce siège de cinéma et vous regardez l'écran et vous dites « Waouh, c'est top !» Voilà, commencez à, comme un metteur en scène à vous amuser avec l'image de vous et de voir qu'il peut progresser. Donc là maintenant, vous allez pouvoir rentrer dans l'écran et prendre la place de l'image de vous. C'est-à-dire que vous, hop, vous êtes vraiment présent à ça. Vous passez de dissocier à associer. C'est-à-dire que maintenant, vous allez ressentir les sens. Voilà, commencez à ressentir ce que vous touchez. Votre respiration, les gestes. Et commencez à être pleinement présent à ça. Peut-être de ressentir les jambes qui bougent, les muscles, les nerfs. Il d'être présent à, à chaque geste. Votre respiration. Voilà. Et ensuite, vous pouvez même vous amuser quand vous voyez qu'en étant présent à ça, vous avez. Bah, C'est pas encore fluide. Peut-être pas encore fluide. Vous pouvez vous amuser à ressortir, retourner, hop, dans le siège, comme si vous pouvez vous téléporter. Vous regardez dans, dans le siège de cinéma. Vous regardez cette image. Et vous l'ajustez tac tac donc vous pouvez faire ces allers-retours entre dissocié, donc assis dans le siège et associé en étant pleinement présent à l'action en ressentant l'essence voilà super après vous pouvez simplement ouvrir les yeux revenir ici et maintenant voilà c'était juste pour comprendre et pour voir là ce que ce que fait en fait la, la posture dissociée donc vous, vous observez en train de faire et associé vous ressentez en train de faire et simplement en faisant ça, bah vous allez voir que vous allez gagner du temps. Si des fois vous avez des, des périodes de convalescence aussi, bah rien que de faire ça, bah vous allez voir que finalement vous allez garder votre même niveau technique. Et bah quand vous allez reprendre, vous reviendrez euh, au bon niveau. À titre personnel, quand à l'époque dans les années, je crois que c'était 2011-2012, j'avais arrêté le sport de haut niveau pendant un an. Les gens m'avaient dit que je ne reprendrais jamais à mon niveau. Et finalement, euh, voilà, je voyageais en Australie. Je me rappelle quand j'étais en train de courir. Euh, eh bien je faisais tous les gestes dans ma tête en permanence et quand je suis rentré après un an d'arrêt euh, de sport et eh bien j'avais gardé mon niveau euh, j'avais gardé mon niveau et c'était très facile de, de récupérer même d'exceller euh, l'année d'après juste parce que je pense que cette partie alors je connaissais pas autant de choses en 2011 mais juste en, en m'entraînant à faire ça de manière intuitive et inconsciente et eh bien je pense que ça va énormément jouer pour que je puisse garder mon niveau donc pensez à faire ça puisque vu que votre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle est construite de toutes pièces, en vous entraînant, en étant pleinement présent et à faire ces gestes-là et à aller faire, refaire, refaire, refaire, votre cerveau croit que c'est vrai et donc est déjà en train de... Euh, créer les connexions le câblage neuronal nécessaire à quand ça va être réel il va dire ah ben, en fait c'est bon j'ai déjà l'habitude de faire donc une fois qu'après le physique est récupéré euh, les choses vont se faire de manière vraiment fluide et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé pensez au petits pouces qui fait toujours plaisir Pensez à commenter aussi pour me donner votre avis et également si vous avez envie d'aller plus loin bah, vous pouvez retrouver ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé dans les commentaires et pour ceux qui veulent aller encore plus vite